Hello tout le monde, c'est Bichard, on se retrouve pour l'épisode 5 euh, oui. De FKG, oh. géant, saison 2, avec New Leo et Baptiste. Oui, c'est moi euh, Là on va y retourner ouais, cool, là. Les rouges ont posé leur bloc d'émeraude au passage Putain, c'est... Euh... Donc vous êtes sûr qu'il n'y a plus personne du coup ah, Par contre j'ai pas fait de rod hein. Les bleus ont peut rentrer chez eux, sûrement Et peut-être Gap vont retent retenter le nether, mais je pense que là on les défonce voilà ouais, alors pour ceux qui ont les potions là c'est les bleus et les rouges et les ont rouges et nous on a pas de rod hein. Ah bon s'en fout ça, Moi j'ai pas de je suis pas avec toi Mais j'ai cassé, Ils m'ont défoncé, j'avais du bon stuff en plus Enfin faire... de Fire aspect tu vois j'ai quand même pas Fire Aspects de quoi Bah pour le nether la Fire aspect Mais si on était tous ensemble on est défoncé hein les rouges hein C'est vrai que moi ouais. j'ai plus Par contre pu... on, va se faire... on, va... on risque de se faire à 100 en premier j'ai dû enlever la moitié de la vie à la team rouge parce que genre ils montait vers moi et je leur tirais dessus avec mon punch genre c'est trop mal. Oh oui oh y'a les hauts devant, il est où Il est trop haut Go go go faut qu'on les tue. Mais moi si j'étais rentré ils auraient aurait mon stuff et tout. Ah non c'est la team à Yoni Non fuyu, il go Nether, fonce On s'en mal les couilles de Léo. Si moi quand je viens dans le Nether en fait il y a 2-3 secondes parce que je lag avec mes potes. Genre là tu vois. Faut que j'attende quelques secondes. Oh, attention, les mecs, on est. Ah, je sais est où ça toi, moi, Ah, ils sont en bas, en bas. Euh, y'a Gab, y'a Gab, y'a Gab. Bah non, juste, ils sont où Il est parti chercher. Y'a Gab, y'a Gab à gauche. Pas il est sa tout sa seul Je sais pas. Ouais, Je suis sûr, ouais. il y a sa team. Vas-y, venez, venez. Ouais, mais pour l'instant, il est tout seul. Et puis, il va vers sa team, je pense. Soit il est. Ouais, un des deux. Je suis pas sûr qu'il nous ait vus. Si, si, il nous a vus, mais... même j'ai encore ma faire résistance, Ok, venez par là. What Évitez de me foutre des coups comme ça. Attention, attention. Il est juste en face. Faites gaffe euh, qu'il se cache pas dans un endroit et qui nous prenne par derrière. Le nether est grave stylé, si m'empêche. Attention, là, il là, y a moyen qu'il se cache. Et là, la forteresse. On va le croiser dedans. Ouais. Alors, soit il est avec. Par contre, là j'ai peur, hein, parce qu'il y a moyen qu'on trouve sa team. Donc, et il y, y, y a pas, pas Il la... On n'a pas d'espace pour faire. Non, il a pas le droit, ça lave. Pas de sur. Les mecs, on farm. Oh, rapide déconce, le... On, farm oh, rapide, le... on farm rapide le spawner et on prend les netherworth, on se tient. Ouais. Et les blocs aussi. Prenez le bloc là rapide. Non, attends, dis-moi pas qu'ils ont pas laissé les netherworth. Putain. Enfin, là, ils ont fait les bâtards. Fort ils ont trois. t'as de... Normalement, il doit laisser des nether wart. Il ah, y a un spawner ici. Bah go go, go fermez-le. Ah vu Gab. Ouais, il est là. Il est où Il où oh, Attends. Je vais fermer le spawner, vite Il est où Non, c'était pas Gab, c'était pas Mais il est pas loin, hein, Gab, c'est sûr. Moi je, je fais ce ah, que les, les... mecs venons on te passe tous en team là au moins Bah attends je suis au Nether. Enfin au... J'ai une blaze road Et les mecs faudrait que j'ai 9 blaze road Neuf road pas Ouais pour se faire mass force Si j'avais ma looting j'en aurais drop mass Euh pour faire mass euh, speed J'en ai deux déjà Attends, attends, viens rejoins euh, Mbappé il a un spawner après on trouvera des, des nether wars sur le chemin de toute façon. Son gab en avait 3 il va rien faire. Ouais mais c'est pas sûr s'ils sont à, vraiment avec 3 Bon y'a rien y a, y a. Ah les gars ouais, Mac, Mac, Mac, Mac, Mac, Mac, Mac, Mac Mac ouais Mac ouais, je... nice. Mac ouais. Si ça nous Mac on va Mac se refaire Mac Vous tuer, le Mac le Mac euh, bah Ouais Mac Mac Il a rien à loot. Si j'avais fait ça. Le looting, putain. T'as des nether du coup là Non, mais on en trouvera sur le chemin. à l'heure j'en ai trouvé aussi en marché. Sur non, le chemin Ah, y'a des nether qui spawnent Bah, je sais pas. Alors, soit il prend le comment Attends, au pire, on va. Qu Quelqu'un de la bouffe j'ai 4 Blades Rods, ouais, moi j'ai de la bouffe un peu quand même ah, J'en ai 2, t'as combien de bichards de Blades Rods Une Ok alors, attends, 4 plus 2 6 Ça <rire> fait 7 Mais t'es con parce que là, s'il viennent dans la zone Bah tant pis ils savent qu'on est dans On en donc... A... Quoi Au début Ah ok Ouais mais c'est pas assez de toute façon donc, bah, bah, go prendre de la faute. Ouais, j'en ai 5, on ou... en a 8. On se barre là C'est bon Ouais, là, je dis, c'est bon, on se barre. Ouais, je te dis, attendez, j'ai encore une vague de blaze et on se casse. Vas-y, viens avec toi. Oui. Ouais, allez, ouais. c'est ouais. hum. ouais, bon. C'est bon, j'en ai 6. On se tire, j'en ai 2 toujours moi. Bon, je où, Bichard On était où nous On est parti, enfin, on vient de là. Mais par contre, c'était pas très malin de dire, euh, vous avez essayé, je sais pas quoi. Parce que... Et vous nous attendez quelqu'un Ouais. ouais c'est clairement. Une... Faudrait qu'on arrive à sortir vivant avec les, les potions, ça serait sympa. Mmh. Go prendre la uh, sous-scène, vous en avez pris J'espère vraiment. Bon. Là, si on arrive à rentrer à notre base comme ça, c'est bon, on est bien. Les mais plus 15. Ok. C'est par là. Viens d'où Là-bas là Ah non, là-bas c'est là, -bas, là. Ouais. Ah ouais, c'est là. C'est bon Là-bas Ok. C'était où, attendez, j'ai pas ah. vu. Ah! C'était où? C'était où? C'était euh, où? C'était où? C'était où? Gab? Okay. Je suis là, je suis là, je suis là. Vas-y, on vient d'où? Vous étiez sûr que c'était par là? Oui. Ouais, euh, ouais, le petit tunnel par là. Ouais, c'était par ici, ouais, en plus, il y a la. Là... Ah oui, ouais. Okay, Essayez de chercher bien sur le chemin, normalement, il y a des de réservoirs sur des trucs. Tout à l'heure, j'ai vu ça. Là, c'est si mon croise une petite bah alors, On a les potes de Il a pas de mes armoires. Par contre là on a un peu Oui clairement on a un peu en Va falloir refarmer tous les levels qu'on a fait Y'a moyen qu'on croise Gab hein, il est non je pense qu'il s'est barré. Dès qu'il a pu il s'est barré je pense. Regardez le portail. Personne. Putain je suis mort là, y'a personne, ils ont commencé. Ont... mon stuff. Ouais, mais toi aussi ah, est mort là Oui, mais tu es aussi, es marre, oui, bon, aussi dans le vide. Attendez, moi je prends du mais quartz. Mais ça, c'est hein. ça, c'était ouais. les premiers. Non, non, non, non papy, on perd pas de temps, on rentre là, franchement. Tu fais moi. On prend de la côte oui. du quartz. Non, on rentrez, rentre, Que Si on arrive à sortir vivant de ça, on est mieux ouais. Moi, je vais vite fait poser tous les blocs là. Ah Et oui, bien. euh... Ouais, et tu vas nos no hein Non, bah non. Ah, je suis trop Bah là, on va dire que c'est le premier fight. Et le premier fight ah, attendez, je vous, je vous attends parce que vu que moi je lag un peu. Tu fais quoi, lui Ah putain, mais je sais pas où j'allais être, j'étais perdu. Vous êtes prêts Allez-y en premier et je vais une seconde après vous parce que si ça va oh, ouais, me oh, la mec, de façon, sneak. C'est où C'est où What Ok, euh, c'est où Vas-y, go là-bas, ouais, c'est tout droit là-bas. Ouais. T'as le droit, je pense. Je vais poser vite fait le. Fil, euh... Non, non, non, non, c'est tout droit. Attendez, attendez, tenez, je regarde ce que j'ai d'intéressant. Regarde, oh, j'ai 3 diamants. Je vais poser le truc. Ok, vas-y. Je vais poser toutes les bases et vas-y, bah, viens, on rentre. Et là, c'est bon, là, on en est bien, les mecs, on a les potes. Bah, ouais. euh, comment ça faire des potes. Euh. Non, mais de toute façon, les gars, c'était sûr. C'est pour ça qu'on a prévu un stade de rechange. C'était pour pas qu'on. ouais, mais le problème, c'est les fire. Oui, on a non, juste pas eu des fire clairement. Oui, ouais, ouais, ouais, il a, ouais, il y en a ils, ils, ont, ils ont cover le. Leur, leur AP. Oh, les assauts d'AP, c'est quand C'est jour 7. c'est jour 7. C'est jour 7. Ah oui. On a On est genre 5. Euh, mais clairement, l'AP ils peuvent y aller avec des Alors, mec, attends, attends. Ouais. Bah, à 3 ans, Mbap, t'as peine H Non. Faudra qu'on casse les arbres. Faut pas qu'on dise ça parce qu'ils peuvent cadrer et basse. Et euh, au jour 6, viens, on va faire le truc, euh, la pumpkin. T'as j'ai tellement envie de le faire maintenant, mec <rire> ouais, ouais, on peut, mais non. Mais on peut on pas, pas. c'est. Oui. Enfin, on on peut pourrait, dire. mais on peut pas. Bon, c'est dommage, on a juste perdu les fire, mais bon, ça va, c'est vrai. Le est dans sa base, dans sa, dans sa salle des coffres. Oh, alors celle des coffres, elle est. What the fuck Essaye de voir, ouais. Elle est hors dehors de la base. Le rouge. Ah, ouais, on avait 3 nether ward dans les coffres. Vas-y t'as la nether euh. ouais tiens vas-y je Et les vêtements ils ont rien fait hein, niveau totem. Oh les gars. Il vient poser les sur totem Tu le fight ou pas Ouais. Tu le fight là Ouais ouais. Regarde mec s'il te plaît. J'entends les tapements à travers ton. Est-ce que quelqu'un a Galère galère miskin Il a 5 Ah il va poser, il va poser ce totem, je le nique. Est-ce que quelqu'un a du charbon Il euh, y en a en bas pour les torches, si tu veux. Oh, c'est pas pour les torches. Ah. C'est pour faire cuire du sable. Ils vont. Je propose qu'on fasse la salle des coffres là. Il a le droit de me pousser en dehors ouais. du vide Bah si tu veux, je, je m'en occupe si vous voulez. Il a le droit de me pousser dans le vide Vas-y, attends, il faut juste faire un endroit déjà. Euh, dans le vide, c'est chaud. Il a le droit de quoi De me pousser dans le vide. Bah oui. Pas comment ça va commencer. Oh, il oh, y a quelqu'un, il y a quelqu'un! Je sors de Léo, la... Léo, Léo Sors! De toute façon, s'en fout, on n'a pas de salle des coffres pour l'instant. Ouais, mais. Mais non, on va, non on ils ont tous posé leur totem. Hein. Non, ah, bah nous aussi, on va le poser. Tu l'as posé, Bichard? Euh, pas tous. Bah arrête de fight et va poser le totem, parce que là, on perd du temps. Il s'est barré, putain, j'aurais bien fight. Il si, était tout seul, ouais, on aurait fight. Ouais, mais ouais. Viens, viens, viens, de toute, façon, de toute façon, il me ramène vers sa base et il y a son totem. Ouais mais va quand même poser ta l'automne Dans toutes les bases il faut le poser Viens euh, map on, cho on choisit un endroit pour la salle Ouais Attends je prends juste les trucs pour les popos Bon vas-y j'ai l'air Viens viens on fait un truc mec Ils vont pas capter, on va pas le faire là Ouais on viens fera, on, on fait le fait pas dans On fera plein mines. de galeries, on va le faire tout en haut c'est quoi ah, tac Pourquoi tu t'en haut Là, mec doit Ah, la citrouille, bien. comment on Faire peut, peut voir les gars alors, pour Comment on peut avoir, avoir la citrouille La citrouille Mais il faut une citrouille Ouais Bah, pour Jump le le Craft, ouais Non, non, non, non y'en a une... Non, y'en a, a au-dessus, les jack o lantern. Où Dans les coffres, en fait, juste au-dessus, y'a un coffre. Enfin, quand tu fais tout le jump, y'a un coffre, et tu places juste la jack o lantern. Attends, ouais. je réfléchis, si je fais... Viens on fait genre ça là, comme ça, et les bleus bleu, dans la salle un... des coffres elle est au milieu J'ai un piston qu'enlève heu... T'es compris Euh. En gros j'ai ouais, ouais, un piston, j'ai un, un, un piston qu'enlève que qu le, le, le bloc Je sais pas on nous fout euh. Les gars derrière moi Ils vont pas venir chercher ici hein Ouais, ouais je pense pas mais bon, et il faudrait euh... On le fout là là, regarde, viens voir Y'a moyen qu'il vienne chercher quand hein. même non je pense qu'il <rire> va le là, même là. Ah ouais, non. ouais. <rire> le non Non non non parce qu'il faut que je relie en reste là. Merde il fait. Je pense pas le fout là là Oh il oh, me pèche Oh il me encore Mec tu peux aller poser les trucs s'il te plaît. plait chez moi encore <rire> Pardon Ah oh, Bichard t'abuses franchement Non mais il est à 3 ,5. il me ramène vers sa base, c'est la seule base que j'ai pas posé encore Et j'ai posé ouais, lui Ouais mais d'abord il va te ramener vers sa base avec Yoni et tout, tu vas pas, tu vas pas assumer genre Ouais il y a une KB. Oh là là, bon, alors... A partir de maintenant, moi bah, je dis on prend le gros stuff hein, maintenant oh, je, veux, ouais, ouais. je vais aller prendre mon Flustron Torns A partir de maintenant je vais jouer au gros stuff Ça c'était juste pour le laser maintenant Ou le gros stuff et on meurt euh, Comment c'est la salle On ouais, peut va valider le les objectifs euh... C'est ce que je suis en train de faire Ils peuvent pas valider les objectifs pour l'instant Non mais non je peux pas poser Pourquoi Comment je pourrais faire ça ce... Putain oui. voilà je t'avais dit mais mec mais putain <rire> T'aurais juste dû poser des trucs et de barrer Franchement voilà ouais franchement la. Mais là, je pouvais pas du... c'était la seule base c'était la seule base où je devais aller encore Ah mais bon, on perd du temps là mec Bon laisse deux, ok Attends, en, fait, on va faire, en fait on va faire la salle des coffres ici. Vas-y je te laisse te débrouiller euh. <rire> Il est content <rire> Mais tu à faire la salle des coffres ici Bah ouais mec Mais non elle est cramée Mais pas du tout tu vas voir Comme ça ils vont tous aller chercher dans les mines alors qu'en fait elle sera pas dans les mines Eh oui Regarde ils vont tout de suite descendre c'est sûr Certains. certain ça sert à rien de toute façon qu'on perd trop de temps sur une salle des coffres qu'on sait très bien qu'ils vont péter à la TNT mec il nous manque quoi comme objectif le faire le craft. bon bah vous avez encore une du dunaser De quoi oui moi j'en ai oui j'en ai non mais attends tu veux, mec attends... je vais y aller maintenant tu vois bah viens en haut elle y est dans Euh, là, je sais pas quoi faire, ça m'énerve. Euh, continue à faire du stuff, faut éliminer, miner hein, pour euh, se faire des financements. Clairement. Ouais, rien d'autre. Je vais me prendre déjà du bois, de la cobble et tout ce qui manque. Et oui, faut co faut continuer la miraille. Vas-y, bah, quelqu'un peut me passer s'il te plaît euh, un bloc. Euh, un bloc Il y dans le coffre. Et receve-toi pas de diamants, chante, par contre. Mais non, je, je, je, je m'étais pas staff de Dieu Menchant. Ouais. En vrai, je t'ai dit, Yoni il a un flame, le proche -prod, ça aurait été trop intelligent. Non, mais il joue pas full flame. Si, il joue full flame. Oui, mais genre, euh, moi j'ai juste bu ma petite feuille résistance. Je roule les verts. Je, je, je plus rien hein, sur son flame. Sunny il est. Oh putain, il, ah, il m'attend. Juste je suis dehors là Non, ah, il m'attend euh, dans leur base. Euh, Passez-moi le bloc Oh putain, il est ah oui, mon tour, tu poser, tu sais quoi. Mais non, mais... Les mecs, les mecs, voilà. venez, venez, venez, je propose un truc, Bichard, Bichard, Bichard. Attends, arrête. Toi, vais, toi, toi. arrête, non, non, non c'est de la perte de temps. tu gros, gros, gros. Ah, tu lag On fait un truc, mec. Dès que c'est le jour 6, on va poser notre truc au middle, là, pour valider des objectifs et tout. Et on y va tous, à 3, comme ça, on meurt pas comme des merdes, on perd pas de notre stuff, on arrête. Et là, on fait des trucs intéressants, là, on, là, on fait les potions et tout. Bah non justement, faut commencer les potions maintenant. Mais je préfère y aller maintenant. Quoi. Je, re, je refais un essai de toute façon. J'aime, c'est pas ce qu'il me manque. Bah vas-y nos stuff limite ça sert à rien, ils vont, ils vont avoir... Ils vont avoir pitié nos stuff mec. J'avoue genre le duc. Oui, oui vas-y nos stuff Tac. J'arrive du coup Les, les verres c'est vers à gauche ouais. Regarde pas... ça gamin. Bam après t'actives Je le, sens rien. que tu vas faire un truc grave stylé ouais. en le bouton. Non mais oh, faut, il faut. Faut, faut que tu fasses deux boutons, non le... Ah ouais mais il est bien qu'il il est un peu vu là. Non oui mais non mais attends, pourquoi le sable descend pas vive Minecraft. Il est censé descendre, on est d'accord Ouais. Attends si je décale de 1 on va voir. Euh, bah du coup je crois... Euh, t'as ta looting et tout euh, Mbapt. Elle est oh, en pas. bas. Elle est en bas. Et t'as et euh, ton... Ah oh, non son jeu à pioche. Faut pas qu'on reste trop longtemps dans la salle des coffres à chaque fois. De toute façon on l'a même pas faite donc euh, ça va être compliqué. Ah c'est peut-être parce que c'est un petit piston que ça... Ah oui c'est pour ça Ok my bad. Alors attends. En fait on a juste besoin d'un scant oh, normal. Attends, elle est où Ouais, ah, il veut tuer. Oh, pose, pose, et, et, pose, c'est tout, au pire tu meurs. C'est tellement inutile ce que tu fais là en fait, bichard, parce que là on avance. Mmh. Mais gros, mais... Pose le bloc et on rentre à la base, on fait des trucs là, non Ouais, ouais. Là franchement, putain... On prend le rien depuis tout à l'heure, mais qu'on est mort comme des merdes. Il yeah. est content. Oh, oh C'est bon, t'as posé le bloc Hein <rire> Non mais je vais attendre qu'il me tue comme ça, je reste pas de haut. Mais mec, je suis tombé. Ah Mec, tu veux pas ouais, ouais, Et t'as perdu full deal là Non, mais bah non, j'étais pas full deal C'est quoi <rire> En fait j'étais no stuff, j'étais jamais rien. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète On a pas d'arc Oui on a plus rien Et On a pas de fil... Ah si on est du... Fil. Pour ça faut que tu viennes dans les mines avec moi, mais des... De est-ce qu'il y a une pioche J'ai fui une cicatrice, est-ce que je pourrais faire une cicatrice Oui mais ça donne ouais, pas non, pffs. Mais Elle a ce qui touche, ça donne pas de... Lever. Ouais ça donne rien, ça donne les mines restes. Euh, euh, tu peux ramener de la bouffe dans les grosses, c'est bien sûr. Au pire, euh, tu peux pas me. me passer ta pioche Merde, j'ai besoin me Non, j'en ai besoin, mais... Je suis en train de faire la salle des coffres, mec. Non, mais. Euh, juste la efficacité deux, tu prends une... une autre. Bah, prends une autre, toi. Y'a plein, vite, mais quoi. prends une. Tu t'en fous de l'enchantement Là, je suis en, en bas, mec. C'était le jour combien, la 5 Ah, 4 ouais. Ok, oh. merci à tous d'avoir regardé ce jour 5 On se retrouve très prochainement pour euh, le jour 6. Oui. Et du coup, salut, salut. Salut